Ah parce que vous croyez que c'était fini Ah bah non mon gars c'était pas fini les vlocals attends mais monsieur il n'y a pas rien qui a été fait entre temps on va vous montrer mais on a un petit peu avancé un petit peu pas trop non plus mais semaine très importante la semaine dernière j'étais pas trop dispo je suis allé en Hongrie j'étais à Paris j'avais des émissions des trucs cette semaine on va pouvoir se ressaisir mais ça veut pas rien. On va dire qu'il y a rien qui a été fait comme je vous ai annoncé ça a avancé du côté de Thomas ça a avancé du côté de chez moi ça a même un petit peu avancé en haut Vlocales, où est-ce qu'on en est maintenant qu'est-ce qu'on va faire c'est parti j'espère que je pourrai tout boucler cette semaine ou presque parce que je vous dis Juste après je vais en vacances J'aimerais bien aller en vacances C'est l'esprit tranquille en mode Waouh Le local c'est fini quand je rentre Je vais pouvoir m'installer et euh, faire les choses bien Donc euh, avant de vous montrer euh, ce qui a changé chez moi Je vais vous montrer ce qui a bien changé chez lui Thomas Donc euh, bonjour Voici euh, son côté Là le canapé etc Il me semble que vous les aviez déjà vus De même pour euh, tout ce qui était fond photo Mais il y a un monsieur qui Regardez peut déjà travailler Bonjour T'es calme là es... Bien, là. Ça va, t'es bien? C'est que de ce côté-là, là, il y a au moins 10 soirées qui ont été faites. Là, au moins 10 soirées, des matchs de l'euro et tout. La table, elle a été souillée depuis là. a été souillée? La table, c'est que de la pierre. Ah, ça se voit que la table, attends, attends, attends, regardez. Regardez-moi cette petite table. Et toi, là, du coup, t'as ton petit. Ça y est, t'as ton petit bureau. La première fois qu'il l'avait reçu, ce bureau, on lui a dit Allô, monsieur, euh, bah descendez pas, il est cassé. Ouais, donc du coup, première fois, on le pète. Deuxième fois, on le livre pas. Et la troisième fois, il est enfin arrivé. Et là, il me reste du coup, uniquement le buffet à recevoir que bah, le jour. Je ne savais pas. Le jour, il m'appelle, le mec il est devant. il est devant, euh, venez chercher votre, euh, votre commande. Il s'ouvre le camion il n'y a rien dedans. Il a pas la commande. Il fait bon l'a oublié. Super. Énervé. Donc attends, le mec t'appelle pour que tu récupères ouais, ta commande et il n'y avait ouais. rien dans le camion. Ouais, Est-ce que tu t'es senti chier dessus Vraiment, j'étais là devant. Je bah, je rentre hein. Quand on après les jambes. T'as aussi ça là. C'est stylé en vrai pour poser tes petits ouais, trucs et tout. C'est. C'est assez bien bon, là, en vrai. C'est en noir et puis. Et donc, du coup, tu vas commencer à bosser quand là, toi tu penses, ça à... y a, là, est bon ouais, là, c'est bon. Tiens, mais jure que tu vas mettre un, un panier de basket. Euh, on l'a déjà un... cassé. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous avez branlé Ben vous avez après le match de, de la Rodrigue du Portugal C'est pas Et bah <rire> félicitations Et Bah voilà pour le côté de Thomas Maintenant le côté du Kaznani. Alors je vous explique Vu que j'ai le côté à l'entrée Tous les décombres, tous les encombrants étaient de mon côté Donc inutilisables Sauf que ils ont débarrassé une bonne partie euh, déjà ce week-end Merci hein, euh... Après qu'un de, de notre pote nous ait mis Pas un mais deux. deux Dodge, Trois si on compte la peinture Merci à Victor a qui est tout dépayé avec sa petite fringo. Donc on a enlevé une partie des, des gravats, donc là il reste encore à enlever aujourd'hui, on va le faire là. Là j'ai quelques colis ici, il y en a également chez moi, donc là voilà il y a plein de trucs à jeter. Mais la plus grande nouveauté, c'est ce bureau Allez Thomas, montre-nous C'est un, un bureau qui monte et qui descend donc Up and c'est des frérots, c'est des Lyonnais qui font euh, des bureaux ainsi que des chaises Moi euh, là juste après je vous la remontrer Et ils m'ont offert ce bureau gracieusement C'est un bureau qui monte et qui descend Tu peux sauvegarder tes petites euh, positions Donc euh, par exemple 1, 2, 3, 4 Pour que ça aille directement euh, bah, à la position voulue Donc quoi, par exemple 1m30, 1m50 etc C'est assez bien foutu le matos, c'est très quali. Vraiment, je l'ai vu de mes yeux. C'est vraiment des frères. Donc, je vous mets leur site en description, etc. Up and desk, en plus, vu la qualité de ce qu'ils proposent, c'est pas hyper cher. Il me semble ce bureau-là est à 400 euros. Alors, certains diront, oh, 400 euros un bureau, c'est cher. Gros, c'est un bureau de qualité qui monte et qui descend. Moi, à la rigueur, si tu veux un bureau avec quelqu'un qui vient à côté, et qui te le porte, bah tu vas payer 150 euros, mais tu seras déçu au bout d'un moment. En tout cas, franchement, euh, grands amis de Up and Desk, dédicace à vous. J'ai reçu mon bureau avec en plus euh, bah, le matériel que vous aviez vu ici, là. Et également, alors là, il va falloir que j'aille le rajouter. Le setup son. Donc j'ai euh, le setup son qui est tout chez moi, pareil, pour tout ce qui est euh, matériel et le gâteau. Et après, bah, il va falloir que j'installe tout ça. Donc euh, aujourd'hui, là, on va débarrasser une partie. On va commencer à préinstaller Ensuite, je vais ramener des choses. Attends. Et également, la chaise de Toto. Hop là Hop là, attends Oh Up and Death, les frères ou pas <rire> c'est... Tu te sens, t'es un bosseur comme ça, t'es avec ton petit Mac. Ah, ouais, ah oui, alors, effectivement, la je la fais la de l'influence. Là, dans ma ah Ça, c'est un Startup Nation. Oui. Ça, ça c'est un Startup Nation qui va pas voter au régional, t'as ah voté non. Moi non plus. <rire> Maintenant qu'on a bien flex de ce côté, il me manque à vous montrer l'étage. Alors l'étage, vous aviez vu qu'il avait subi de grandes transformations. On y a rajouté un petit truc et donc du coup, il manque euh, pas grand-chose également. Ah oui, au fait, euh, on s'est permis. Bon, ça, vous le verrez pas, mais on a mis tout ce qui est sécurité, assurance et tout. On est good. Pas grand monde peut venir maintenant péter les couilles. Et donc, voici l'étage. Le grand étage qui a été transformé par nos amis qui étaient venus. Donc encore une fois, la cheminée coffrée, tout ça, machin, c'est good. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... hop. Par le plafond, on lui a mis une couche. Donc il manque une deuxième couche plafond. Et il manque forcément du lino au sol. Donc euh, ça, va falloir aller l'acheter ce week-end ou quoi. Mais petit lino au sol pour rendre la chose parfaite. Et forcément, canapé télé, tout ça, machin. Mais ça, ce serait dans un second temps. Mais donc du coup, l'étage est quas quasiment fonctionnel. J'aurais aimé qu'il soit tout prêt pile pour l'euro. Mais en soit, euh, il manque pas grand-chose à faire. Ah, il y a aussi... Attends, il y a aussi le frigo. Allez chercher. J'ai acheté un frigo. On est toujours pas allé chercher. Oh, les cons. <rire> bon, maintenant, it's time to débarrasser. Ah bah, il se aussi vous enlever, vous, bon. Le bureau, je me suis imaginé, pour commencer, l'avoir ici et stream de ce côté. C'est-à-dire que vous, vous voyez tout le décor qui serait là. Donc, en gros, l'idée sur mon espace à moi, c'était d'avoir ce coin-là dédié au live et ce coin là dédié à émissions, vidéos, autres, j'avais envie de lancer un podcast, un truc cool, bref ça je, je tiendrai au courant dans un second temps mais avant tout je vais commencer à sortir le matériel, à le poser un petit peu et voir ce que ça donne parce que c'est quand même du matériel qui a coûté cher j'ai bien envie de voir les bêtes, donc voir comment ça pourrait hypothétiquement donner, déjà commencer à mettre les pc en dessous, les écrans au dessus et avoir un petit rendu sympa Par cette bête, hop là, l'écran principal, le voici. Voici les deuxième écrans. Donc, comme vous le voyez, un poil plus petit, il peut aller sur le côté. Et ça, c'est ce qui sert d'appoint. Donc ça, par exemple, ce serait soit le deuxième écran de mon PC de jeu, ou alors l'écran de mon PC de stream, que je pourrais du coup mettre, par exemple, comme ça. Et bienvenue à l'immense PC de stream. Alors dedans, il y a une 2070. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir stream correctement. Sachant que tu streams avec la carte graphique et tout, tu vois. Et là, il me manque une pièce. Voici le PC de jeu de la mort, hop là, et voilà l'affaire. C'est déjà dix fois, dix fois mieux. Là, je préfère largement une ébauche du futur setup auquel il manque les setups, sont les lumières et tout ça. Bien entendu, vous vous doutez bien, ça me permet déjà de visualiser un peu la chose, même si le bureau n'est pas exactement à cette place. Les déchets à jeter, ensuite, il y aura le décor à faire sur ce mur. Le bureau sera ici. Cette semaine, je vais également engager des personnes, enfin une personne, mais ça vous le verrez, je le ferai en vidéo. Et il y a tout cet espace là à côté qui me servira pour tout ce qui est décor, émission et euh, vidéo. Demain, je vais à Paris, j'ai des choses à faire, mais de mercredi à dimanche, juste avant les vacances, on va avancer. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Les locales, euh, c'est quand même quelque chose qui me tient au cœur. J'espère que cette série vous plaît. Prochain épisode, ramener des trucs de chez moi, commencer les décors, etc. Merci à Thomas, Thomas. Merci frérot A la prochaine les amis Bisous